TV에서 우리 장혁이가 나온대! 장혁이가 TV에 나온대! 네? 우리 장혁이가요? <웃음> You know the program to enter the mind of people? It's work! But we have a big problem. Humans are so dumb. They are so stupid. I have the impression, you know the French expression to say we have to fit expression. It's deer on ugly. Okay, okay. Uh, calm down, chicken eater. I have to talk about this to the big, big, big, really big boss. Isaac here, why do you <coughs> call me? Hey boss, I call you because I have the result of the experiment. Humans are not going to bring anything to us. <laughs> Sur les pénzies. Nous allons aborder différents points. Tout d'abord, où, d'où viennent-ils, euh, qui, qui sont-ils, euh, pourquoi, pourquoi sont-ils, et une conclusion sont-ils euh, avec distribution d'amuse-bouche, bien sûr. Alors, pour répondre tout de suite à la première question, d'où viennent-ils, euh, ça, on ne le sait pas. Hein. Donc, je vous laisse écrire ça sur vos feuilles, hein, c'est très important. Sinon, qui sont-ils euh, Ce sont des humanoïdes qui sont facilement reconnaissables avec leurs deux pouces sur le crâne. Ça leur permet de saisir des opportunités. Ils ont également un mono et un poilon à raclette à la place du sexe. C'est vrai qu'on peut trouver ça marrant, mais euh, pas tant que ça, hein, si on considère... Là, stop la vidéo. Thèses. Ok, vous avez remarqué le mec en bas à droite Est-ce que tu as moyen de faire un zoom sur son écran pour voir ce que c'est Ah Steve, t'es relou. Quoi C'est juste au cas où Je lance l'analyse. Ah oh merde, t'avais raison. J'ai bien l'impression que ce petit con nous espionne. danser dans les tunnels hop là oui.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 Okay. Oh.